La semaine du 24 octobre, ABS Lab accueillait les 24 nouveaux internes de chirurgie pour leur séminaire de pré-rentrée 2018-2019. Le laboratoire d'anatomie, de biomécanique et de simulation leur permettait de toucher du doigt les gestes techniques de base propres à chacune des spécialités de chirurgie. Ainsi, ils ont pu s'approprier leurs futurs outils de travail et appréhender le monde du bloc opératoire. Techniques, matériels, procédures sur modèles vivants revitalisés ou sur des dispositifs de simulation mis à disposition par les laboratoires partenaires. Tous les incontournables du bloc étaient au menu de la semaine de pré-rentrée des chirurgiens de DOC.